Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de division de fractions. Derrière, un petit point historique que j'ai oublié de vous préciser, c'est que la notation de fraction avec la barre, ça nous vient des arabes et en particulier du génial mathématicien arabe Al-Kashi. Avant de voir les divisions de fractions, il nous faut définir l'inverse d'une fraction. L'inverse d'une fraction, c'est tout simplement inverser numérateur et dénominateur. Autrement dit, inverser le haut et le bas. Donc, l'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. L'inverse de 3 cinquièmes, c'est 5 tiers. A vous de jouer maintenant. Quel est l'inverse de 1 dixième Essayez de ne pas tomber dans le piège. L'inverse de 1 dixième, c'est 10. Je vous rappelle qu'on n'écrit pas 10 sur 1. Un autre exemple. Quel est l'inverse de 6 Vous avez trouvé 6, c'est pareil que 6 sur 1. On a dit qu'on ne l'écrivait pas, mais c'est pareil. Et donc l'inverse de 6 sur 1, c'est 1 sur 6. Donc l'inverse de 6, c'est un sixième. On va maintenant rappeler comment on faisait pour soustraire des nombres relatifs. Au lieu de soustraire un nombre relatif, on préférait additionner son opposé. Et oui, on fait l'opération inverse avec l'opposé. Donc ça donnait 5 moins moins 2. Au lieu de faire moins, moins 2, on additionnait l'opposé de moins 2. Ça faisait 5 plus 2. On va avoir à peu près le même fonctionnement pour diviser une fraction. Il faut multiplier par son inverse. Cette phrase, il faut la connaître par cœur et la comprendre. Diviser une fraction, c'est multiplier par son inverse. Exemple. 5 tiers divisé par 2 septièmes. Au lieu de diviser par 2 septièmes, on multiplie par l'inverse de 2 septièmes. Quel est l'inverse de 2 septièmes 7 demi. Donc 5 tiers divisé par 2 septième, c'est pareil que 5 tiers multiplié par 7 demi. Il n'y a pas de simplification possible, on multiplie les numérateurs ensemble, les dénumérateurs ensemble, Une multiplication de fractions, on sait faire, ça fait 35 sixièmes. Donc on, au lieu de diviser par 2 septièmes, on a multiplié par 7 demi. À vous de jouer avec 11 dixièmes divisé par 12 septièmes. Mettez pause et faites le calcul. Vous avez fini Donc au lieu de diviser par 12 septièmes, on va multiplier par 7 douzièmes, l'inverse. Ça fait 11 dixièmes, multiplié par 7 douzièmes, ça fait 77 120. Voilà, maintenant vous commencez à connaître presque tout sur les fractions. Vous connaissez l'addition, la soustraction, multiplication, division. Il ne va plus que nous rester à faire les pourcentages. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.